Oui, bah c'est ça. Alors vous avez vu les images de votre article Je regarde que les photos là. Oui. Mais après oui. je vais lire les, les articles à partir de après. Oui, oui. Okay. je suis okay. les deux mois quand même. Hein. Okay. Oui. Donc euh... tu sais, j'ai du mal à parler parce que oui. là je suis je le fait à 5 heures. ce matin. Et oui. C'était ah. où donc les, les photos c'était c'était bon. ici, tu vois, c'était ça ah. ça. ah oui. elle, elle est bien celle-là. Oui. Est... J'avais été tiré, je me rappelle quand j'avais ce collier, ça. Oui, c'est l'an passé. J'avais tiré, aux De ans, ans d'Albert Lecoq, c'est ça Non, c'était les 60 ans du CHM. Ah C'était les 60 parce que ans du CHM, oui. Je l'ai toujours ce collier, mais je ne peux pas le fermer toute seule. Alors, oui. je ne l'ai pas emmené. Ah, si, je ne sais pas si je l'ai emmené. Mais c'est joli, avec ça, bleu. Oui. Alors, mon mari m'a dit un jour qu'est-ce que tu préfères comme couleur Il y a longtemps, il y a. Là dans les années 45, après la guerre quoi. Oui. J'ai dit, moi ce que j'aime, c'est le bleu, le bleu, le blanc. J'aime pas trop le rouge, mais j'aime bien le bleu, et le blanc, le jaune, c'est des couleurs. C'est pour ça qu'on qu a fait les écussons Club du Soleil et, et également Fédération. Euh, bleu ah. et, et jaune. C'est parce que vous aimiez et le ça, bleu été, et le jaune. Même si on change un peu, le, on le met au plus moderne, c'est toujours bleu et jaune. Parce que c'était mes couleurs préférées. Voilà. Ah oui il était un peu, <rire> Le coq, c'était un type, un visionnaire. Il voyait loin, il voyait... Des fois, je le freinais, je dis quand est-ce que tu vas t'arrêter un peu Ben, dis-toi, c'est pareil, mais alors, on ne s'engueulait C'était comme ça, c'était... Lui, c'était le gars qui avançait. Et des fois, je me dis, mais dis donc, on a, on a plus cinq minutes à nous. On est toujours parti Tous les soirs, il y a des réunions. Ah, moi, je me le mets le matin à 8h, nettoyer le bureau, quand les employés arrivent. Et un jour, et un jour, à 8 heures du matin, ça sonne. Moi, j'étais à faire mon café, hein, et euh, je n'étais pas, pas, pas lavé, rien du tout. Je vois. elle dit, ah, bonjour, madame, est-ce que monsieur Lecoq est là Je dit, non, monsieur Lecoq, il vient à 10 heures. « Ah, je reviendrai à 10 h Et à 10 h moi, j'avais déjà mis mon café, j'avais fait ma toilette, je vais ouvrir la porte. « Ah, il dit, monsieur Leconte, il est là ?» Je dis, oui, il est là. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la femme de ménage, elle a oh. dit qu'il serait là à 10 h <rire> Alors, j'ai dit à mon mari, tu sais, le monsieur, c'est vrai, quand on est, on est en train de faire des poussières et tout ça, bon, il <rire> n'y avait pas d'aspirateur à l'époque, c'est <rire> Euh... Alors, mais, mais tu sais, il y a des anecdotes, bah Oui, On oui, oui. en Parce a que, raconté plusieurs. Euh, bon, c'est vrai que maintenant, c'est aspirateur, La personne peut t'habiller avec l'aspirateur. Mais là, quand tu fais de la poussière, euh, alors, il y a des gens, il y a des concierges qui mettent quelque chose sur la tête, tu sais, ah euh, oui. euh, comme un mouchoir sur la tête. Oui, oui. Pour, ouais, ouais. pour pas salir les cheveux. Parce que tu sais, quand tu as de la poussière dans les cheveux, il faut faire le shampoing. Alors, le shampoing, il faut de l'eau chaude. Il faut une douche. Ah. Et, tu sais, moi, j'ai vécu sans douche jusqu'à... Je crois que les premières douches, c'est quand j'ai commencé à faire du sport. Les premières douches. Et quand tu fais du sport, dans les, quand tu as fini le sport, il y avait y une salle où il y a des douches collectives. Moi, alors, je me souviens toujours... On, avait, on a été joué au Racing près de Paris. Alors là, nous, quand on a fini de jouer, on se déshabille et on prend une douche. Alors nous, on était hein, avec un t-shirt et des petites culottes blanches. J'ai dit on va prendre du blanc parce que tout le monde a du blanc pour pas acheter des tigres. Acheter. Pour pas acheter, on avait tous du blanc. Donc on est parti en compétition tout en blanc. Ah. Alors bon. Alors je me souviens quand on avait été au Havre jouer. Dit, après il faut s'habiller nous on est en compétition. Alors les gars, ne hey, sont pas un poil les... sont pas un ah. poil les filles. Salut. Elles sont pas à poil. Ils croyaient qu'on allait défiler à poil. Maintenant, non, ah. les naturistes, mais faute correct. Quand on ouais. fait la compétition, on fait comme tout le monde. On avait mis un. On avait un numéro. J'avais le numéro 3 lors Non, t'es capitaine, j'avais le numéro 3, je me rappelle. Mais c'est ça. Il faut se conformer ici au départ. On faisait un peu pour s'amuser, tu sais, au départ. Et le camp il avait organisé des courses pour les enfants, les, les grands enfants. Ah oui. les, et alors, on avait mis des numéros dans le dos. Et fougera de la tour n'était pas content. On dit, oh ben je dis, quand on fait la compétition, il faut des numéros. Parce pas que même lui. avec un t-shirt tout, tout nul, on est pareil. Tu vois? Oui. Et moi, je regarde, je regarde les, les matchs de n'importe quoi. Il y en a toujours deux couleurs. Ils n'ont pas la même couleur. Et, celui-là, il joue contre celui-là. Là, là c'est rouge et là, c'est bleu. Ah ben oui. hein? On ne peut pas mettre la même couleur. Non. Mais moi, je trouve que le foot, ils exagèrent. Parce que, dis donc, ils sont bien payés. Hein? Nous, on a toujours <rire> fait ça bénévole, ah, même oui. quand on faisait la compétition. Bon, maintenant, <rire> il leur faut... C'est pour ça que je, mets pas... je suis en colère après le foot. Quand c'est le foot qui joue, je ne regarde pas. Je me prive de regarder parce que je suis en péter après les c'est pas, pas de leur faute. On leur a donné je sais pas combien qui touche par... Euh, beaucoup, hein. Plus. Enfin, bon, ouais. Mais c'est pas normal. Bon, Qu'on qu on, qu donne un peu, par exemple, quand on allait jouer au Havre, on avait payé notre train. On payait notre train, on payait notre tricot, et les chaussures aussi. Parce que tu sais, pendant la guerre, on, la compétition, tu avais genre basket. Mais si tu achètes des baskets, t as, t as, tu perds des points. Ça veut dire que pour acheter, ça coûte mettons 50, 50 francs, mettons, Allez, ouais. mais il faut des points. Alors si tu donnes tes points pour tes baskets, t'as plus de points pour acheter autre chose. Ah. Parce que pendant la guerre, il fallait des à points. Cerny. En ah, plus, oui. si t'as pas de points, tu paies le marché noir. Au lieu de payer 50 francs, tu paies 100 francs. Ah oui. Marché, celui qui avait de l'argent pendant la guerre, marché noir. Ouais. Il, y en a qui faisaient, il y en a qui ont vécu le marché noir à Paris. En de Paris. Parce, parce on était à Paris, non. Mmh. Mais c'est pas bien le marché noir. Mais il ouais. y en a qui ne faisaient que ça. Mmh. Ils venaient... Euh, même quand tu étais... À, mettons que tu sois à un café à Paris, en train de boire un café sur une terrasse. Et il y avait des cafés. Vous ne voulez pas du beurre ?» Le beurre, c'était 550 francs le kilo. C'était cher, maintenant. C'est peut-être ce prix-là, maintenant. C'était 500... 550 francs le kilo de beurre. Alors que si tu allais en crèmerie avec des tickets, tu payais... Le prix du beurre, quoi. Ouais. Le prix normal, ah ouais, bien sûr. Bon, tout va bien, <rire> très La bien. Marche. Merci, oui, Parce que dans ce temps